Et salut à tous les astronautes, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui va sortir. Ah enfin, c'est une approximative, hein, c'est un approximative comme d'habitude pour la prochaine display du mois de mars. Donc j'attendais de, j'attendais d'avoir les infos pour pouvoir vous la faire. Sachez que j'ai eu une petite baisse de régime en ce moment mais je suis en train de remonter la pente et je vais vous faire euh, J'ai une vidéo du... Euh, deck trap à faire. J'ai... Je vais pas faire la vidéo de Noël du... Du... Building Gabriel. Parce que... J'ai complètement oublié mon idée. Et, donc, à la place, ce sera du survival Gabriel. Donc, je vais euh, prendre un peu de temps pour aménager un peu le, le camp. Voilà, tout simplement. Euh, voilà. Mais on n'est on est pas là pour parler pour ça. On est là pour parler de ce qui va sortir pour le mois de mars. Le Maze of Memories. Donc comme d'habitude, c'est une approximation. Voilà. Donc... ils vont sortir le monstre, le labyrinthe, la Ghoul of Shadow, voilà, en secret rare, là elle est en commune, en secret rare, le Gate of Guardian combiné, Gate of Guardian Thunderwind, Gate of Guardian Wind of Water, Gate of Guardian Water, Of Thunder, voilà après le labyrinthe Shadow, double attaque, donc ça c'est Ryu, Ryu Ryu donc ça c'est une rédition. ça c'est une nouveauté, donc ça c'est une nouveauté, le Red Eye Soul en commune, Duel Academy, donc euh, on me dit hier. Euh, qui, oui, m'a fait la réflexion, « Oui, mais euh, tu appelles ça des pépites, mais voilà, en fait, c'est que des cartes fake. » et ben non, parce que, regardez, la Duel Académie que j'avais montré il y a quelques temps, et ben, elle va sortir. Après, une nouvelle carte héros Après, ça, c'est pour le deck dragon. Après, Ça, je sais pas après ça c'est pour le deck euh, alors on va regarder si c'est bien ce que je pense ça c'est pour le deck synchro ça c'est pour le deck red enfin arch démon ça c'est pour le deck infinity donc ça c'est pour le deck c'est pour le deck euh, Supreme King, voilà. Battle Royale, Joy Moon, Wonder of Nature. Là c'est Performal Fest, ouais, voilà. Performance, Dragon Knight Meet, oui. Utopia, oui. Ils vont sortir le Utopia Rising yeah. La carte Pied Magic continue overlay network. Le Axel 5 Stardust en ultra rare. Ils vont sortir donc le Firewall Dragon Neo Tempest. Qui va être en ultra rare et en collector rare. Après Blue Angel. Prision au Destiny, le, le mur du labyrinthe qui est une réédition qui va être en commune. Et après, Sangha, Kazejin, Suijin, et le gardien de la porte en monstre à effet. On va pas oublier aussi celui-là, hein, voilà. Donc, je vous ai montré en, en quelques secondes ce qui allait sortir ici. Voilà et sur la seconde page, parce qu'il y a toujours une seconde page, il va sortir du haine noir, du psychique, du automate, du poisson, du magnite, du photon, du rika, la gardienne chimera, qui va sortir en ultra rare, la baronne de fleurs, donc ça, ça fait partie des deux cartes que vous gardez, parce que, et en plus, ils sont même pas pour moi. Voilà. Après, on va zoomer. Baronne de Fleur, donc voilà. Ars, du Sylvan, du Rika, McKnight, Coast, Down, Overly Report. Là, c'est la burial from the different dimensions. Ah bah oui, ça c'est des rééditions. C'est du spellbook, du sacrifice, du chaos form, du rika, du jugement solennel, le décret royal, le mur de... le mur impérial, trap house et tark. Et ça, donc ça devrait... Euh, ça devrait... Donc, il y a bien sûr, comme dans tous les displays, il y a très peu de chances de dropper ça, de dropper des collecteurs rares surtout, mais les ultras un peu plus, voilà. Donc, après, moi, ce qui va m'intéresser dans cette boîte, pas grand-chose. Hein? Alors... Euh voilà, il n'y a pas grand chose qui va m'intéresser, donc je vais faire l'ouverture pour vous, si peut-être la Duel Académie comme ça, pour la garder en, en fun, voilà mais après voilà donc les amis Si j'avais aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Team Astral Video. Donc, laissez-moi la semaine quand même pour pouvoir... Euh, pour pouvoir tourner tout ça. Voilà. Allez, salut tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, je le redis, je l'ai déjà dit, mais je crois que je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ça te Et ciao tout le monde.